Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de préambule, ni de prévisions générales cette semaine, ni les semaines prochaines. J'ai pris une décision d'émettre de, de des prévisions hebdomadaires euh, personnalisées. Donc, cette vidéo concerne des prévisions qui sont propres à vous. Cher poissons. Donc, euh, je commence par les prévisions. Le soleil est dans votre signe jusqu'au 20 mars et il va continuer à vous donner la vitalité, le rayonnement et la chaleur à votre personnalité. Et Vénus sera dans votre troisième maison jusqu'au 3 avril. Donc, Vénus, dans cette maison, va vous rendre... Extrêmement sociable, vos relations et vos communications seront teintées de chaleur et d'affection. Dans vos échanges avec les autres, vous ressentirez le besoin de nourrir vos émotions et d'être passionné, attiré, séduit et charmé. Au niveau professionnel, le passage de Vénus dans cette euh, maison va apaiser les tensions qui potentiellement avait lieu dernièrement. Aussi, ce passage va apporter une meilleure qualité dans les échanges professionnels qui vont porter une touche d'élégance. Les négociations et les discussions seront favorisées par le passage de Vénus dans cette maison, car vous n'hésiterez pas à utiliser votre charme pour convaincre les autres. En général, le passage de Vénus dans votre maison 3 apportera à vos communications de l'affection et de l'enthousiasme pour faciliter les relations, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Pardon. Avec la pleine lune dans la Vierge, votre septième maison, celle qui correspond aux relations, euh, l'image sera beaucoup plus claire et vous serez en mesure de prendre les décisions nécessaires à propos quelles relations seraient à conserver et lesquelles euh, seraient à vous en débarrasser. Et ce, après que vous aviez eu l'opportunité de réévaluer vos relations durant la rétrogradation de Mercure. Maintenant, je passe aux prévisions euh, quotidiennes. Lundi pour le Québec et lundi mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, dans votre septième maison. Les plus chanceux seront les vierges, capricornes et taureaux, et les moins chanceux, ceux les balances. Et vous, vous êtes ici, cher Poissons. Donc, la lune est dans votre septième maison. Vous vous sentirez émotif, attentionné et aimant. C'est le moment idéal pour se détendre avec des proches ou vous divertir, comme sortir au cinéma, recevoir ou visiter des amis, euh, organiser des sorties ou des réunions d'amis, vous êtes d'humeur aimante et plus attirante que d'habitude. Quelques nervosités dans l'air pourraient s'imposer, mais rien de grave. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la balance et les plus chanceux seront les balances, les Gémeaux et Verseaux, et les moins chanceux, les Scorpions. Et vous, vous êtes ici, cher Poissons. Donc la Lune est dans votre huitième maison. Vous aurez une belle capacité à gérer les problèmes relationnels, sensibles ou difficiles, dont certaines pourraient avoir eu lieu dernièrement. Vous seriez une personne ressource aux autres pour les conseils sur des questions personnelles. Vous pouvez vous fier à votre instinct et à votre bon sens pour prendre des décisions importantes concernant soit votre maison, votre famille ou vos relations. Jeudi, vendredi pour le Québec et jeudi PM. Vendredi et samedi AM pour l'Europe, la Lune sera dans le scorpion, votre neuvième maison, et les plus chanceux seront les scorpions cancer et vous, chers poissons, et euh, les moins chanceux seront les sagittaires. Donc la Lune sera dans votre neuvième maison. La Lune est maintenant dans un signe d'eau. De, de, de, de, euh,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 mais votre seule motivation serait le bon prix que vous voyez sur le produit. Alors, soyez attentif à ça et posez-vous la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin avant d'acheter le produit? Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Si vous aimez la nouvelle euh, manière de présenter les euh, prévisions, n'hésitez pas à commenter, aimer, partager aussi si possible.